C'est le Flash Num, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité de vos bibliothèques à Chaloux Champagne. Aujourd'hui au programme, des nouvelles têtes, une aventure fantastique et une invasion qui approche. Allez, c'est parti Astaire Bonjour, bienvenue dans les Bibli cibles Aujourd'hui je vous présente Jonah de Taymar Clitane. C'est un roman fantastique dans lequel un jeune homme naît sans main et va développer des pouvoirs jusqu'à ce qu'une société secrète s'intéresse à lui. Alors c'est bien écrit, assez fluide, les personnages sont intéressants et attachants. Et si vous voulez lire un roman plein d'optimisme et qui a une vision assez poétique du monde, je vous le conseille. Les quatre premiers volumes sont disponibles à la bibliothèque Pompidou. Bonne lecture Oh.